Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous fais, nous vous faisons en compagnie de Toto la fameuse vidéo que tout le monde m'a réclamée. <rire> à, chaque, à chaque sortie d'article, j'avais un commentaire qui me disait « Vous allez faire une vidéo avec Toto Vous allez faire une vidéo avec Toto ?» Voilà, il est là, vous voyez, il est revenu, on s'aime toujours tous les deux. Aujourd'hui on va donc faire une vidéo de synthèse sur ce qui s'est passé chez Atomic Mass Game puisqu'il y a 5 articles en tout qui sont parus, un premier qui traite d'un changement de point donc qui est quand même assez antérieur et puis ensuite il y a eu quatre articles qui ont beaucoup fait parler la toile sur les modifications de règles en synthèse, ça traite découvert de la capacité à passer euh, le moral et la panique, et puis ensuite les déplacements. Euh, on les traitera dans cet ordre-là, et puis à la fin de la vidéo, on verra les modifications de points, et puis peut-être que je titillerai un petit peu Toto sur ses humeurs. Salut Thomas, comment tu vas <rire> « Ça va bien et toi ?»« <rire> Ça va très très très très bien. Euh, écoute, je vais, je, vais te, je vais te donner la parole. Euh, on a donc en tout cinq articles qui sont sortis. On a également la promesse pour le 16 janvier euh, d'une refonte, euh, en tout cas de la mise en forme des règles. Peut-être qu'on en parlera euh, en conclusion. » Euh, Je te propose qu'on commence tout simplement par euh, ben, euh, la première modification euh, qui a eu lieu au niveau euh, de ces articles. Et le premier article qu'on s'est pris euh, dans les dents, à savoir euh, les euh, couverts et les lignes de vue. Alors, il y a des gens qui sont euh, oui. vraiment euh, très contents euh, de ce qui a été proposé, et puis d'autres joueurs très compétitifs qui le sont un peu moins. On verra que les joueurs compétitifs ont tendance à ne pas être trop contents de ce qui a été proposé. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, de façon globale, on est sur une Simplification, enfin, rationalisation, mais simplification des règles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce premier point, euh, les couverts et les lignes de vue En fait, il euh, y, y a un point qui est vraiment important. Euh, AMG, quand ils ont publi publié le premier article, ils nous ont dit, attention, ceci, ce sont des modifications du jeu que vous aimez, mais mmh. pas un changement du jeu. Mmh. Donc ils nous ont dit, les gens, on sait que c'est des gens qui sont un peu sensibles on va les calmer tout de suite et on va leur dire ok on ne fait pas un changement de fond ce qui est vrai hein. ouais. euh, les règles sur les couverts et les lignes de vue étaient les règles qui étaient les plus mal écrites de Star Wars Légion euh, parce que c'est comment simuler le fait que tu vois que des figurines sont cachées euh, ils ont changé ces règles là euh, je vais vous le faire euh, rapidement parce qu'on n'a pas encore toutes les règles qui ont été, euh, qui ont été euh, publiées ou en tout cas comment ces règles s'intègrent dans un global euh, mmh. du livre de règles. Mmh. Donc en fait, on n'a qu'un petit bout. On ne regarde pas le bout de la lorgnette et on ne sait pas encore euh, totalement comment ça sera intégré dans les règles. Mmh. Dans les grandes lignes, euh, maintenant les silhouettes, donc ces machins-là, vous en avez sûrement déjà vu, nous on en distribue sur les tournois. Ouais. C'est un outil qui est utilisé uniquement en compétitif. Hein. Ouais. Euh, ça a été intégré euh, dans les règles. Donc maintenant, pour jouer à Star Wars des Jons, vous avez besoin de ça. Et ce sont des gabarits, euh, qu'on appelle des silhouettes, hein et qui seront, euh, qui seront disponibles en téléchargement euh, sur le site d'AMG. Vous avez une feuille, vous l'imprimez, vous coupez, et puis ça vous fait votre silhouette. Est-ce okay. que, est que les silhouettes qui avaient déjà été faites par les gens qui en ont imprimé sont à refaire, ou est-ce que c'est les mêmes que ce qui avait été déjà produit On ne sait pas. On ne sait pas encore. Euh, on attend le 16 janvier avec le nouveau livre de règles pour avoir les dimensions exactes de ces nouvelles silhouettes. A priori, en tout cas pour les troupes, et là tu noteras qu'il y a une différence, c'est qu'en tout cas pour les troupes... Euh... Elle devrait pas trop changer, en tout cas on n'en a pas l'impression, mais peut-être. Mmh, euh, et quand je te dis troupes, ça veut dire qu'on a des silhouettes qui vont arriver aussi pour ce qui n'est pas des troupes. Oui, c'est ce ouais. euh, Pour les soldats, mais qui ont des socles en coche, hein, par exemple le doubac. Mmh ils ont une petite encoche ici mmh. et donc ils vont aussi avoir une silhouette qui viendra se mettre derrière pour symboliser l'espace qu'occupe la figurine dans le, sur le terrain de jeu pour savoir est-ce que tu peux le voir ou est-ce qu'il est, qu est caché par un élément de décor c'est vrai que de savoir et comment on va, on va glisser aussi... une silhouette derrière une figurine qui a une grande queue mais euh, pourquoi pas après ça dépend je, je rebondirai pas là dessus <rire> euh, je t'ai parlé des soldats créatures troopers mais ça sera aussi le cas pour tout ce qui est véhicule. Hein. tu vois ici j'ai un petit speeder un, un droide, pardon un droïde Mmh. Araignée, nain. un spider, ouais. Mmh, mm, mm. Et euh, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que les silhouettes pour les véhicules ne prendraient pas en compte ni de l'antenne, ouais, ok, ni des armes. D'accord. Et la silhouette ira euh, du socle jusqu'à la partie la plus haute euh, de la carcasse, de la carlingue de, du véhicule. D'accord. Mais alors, donc donc en fait, tu vas avoir euh, tu vas avoir une silhouette qui fera à peu près cette taille-là. Et donc ça, ça sera des silhouettes qui ne seront pas imprimées, ça sera quelque chose à déterminer au début de la partie. Mais alors, il va y avoir une silhouette par type de figurine? Il va, en y avoir là, une il va y avoir une silhouette pour les spiders, il va y avoir une silhouette pour les motos, il va y avoir une silhouette pour le a 5 c'est ridicule, on va pas se balader avec euh, avec euh, silhouettes euh, dans sa journée. En fait ces silhouettes là elles seront pas imprimées, ça sera défini en début de partie. En début de partie tu vas prendre ta moto, les règles de silhouette des motos c'est tu vas du socle jusqu'à la partie la plus haute de la carlingue, tu prends pas en compte le mec qui est dessus. Hein c'est-à-dire que la visibilité de ta silhouette, de ta figurine, ça va être du bas du socle jusqu'à la partie la plus haute de ta figurine. D'accord On ne prend pas en compte le mec qui est dessus, mais quand je tire sur euh, une motobike, c'est le mec que je veux, dire, et que je veux tuer. Alors... Euh... Encore une fois, les règles de ligne de vue et de couvert, c'est des trucs qui sont très abstraits. C'est un choix de, de jeu. On avait des règles aujourd'hui ouais. qui étaient euh, abstrait, là, abstraites là, et pas très réalistes. Et là, on a des nouvelles règles qui sont abstraites et pas très réalistes. <rire> ouais. euh... Non, mais euh, soyons, soyons francs et honnêtes là-dessus. Euh, ce qu'il faut, c'est que ça s'intègre dans de la rapidité de jeu. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Euh, moi, je suis pas du tout persuadé que ça accélère le jeu. Parce qu'on va... La nouvelle règle de silhouette, avant les silhouettes, vous voyez, il y a une petite... Angle. Une petite encoche, je sais pas si on voit très ouais, bien. Ouais, ouais, ouais, Il y a eu un petit espace en haut de la silhouette là et on regardait hop, par le bout de la silhouette. Les nouvelles règles de silhouette, c'est vous allez regarder par n'importe quel endroit de votre silhouette. Ouais, et ça, dès lors que vous avez une ligne de vue depuis votre silhouette, vous allez pouvoir tirer. Ce qui veut dire qu'un véhicule, par exemple une moto, elle va pouvoir tirer par ses pieds par exemple. On peut imaginer que le truc fasse un, un rouleau ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai pour les motos, mais c'est vrai pour les chars aussi. Le char va pouvoir tirer par le bas. Voilà. Euh, encore une fois, on n'a pas toutes les règles donc on sait pas complètement comment ça va se passer mais dans les grandes lignes voilà maintenant on va avoir des silhouettes euh, pour tous les éléments du jeu que ce soit des troupes des soldats avec des encoches ou des véhicules euh, des silhouettes qui vont vous montrer quel espace prend la figurine sur la table et par où vous pouvez tirer euh, voilà d'accord ok autre chose à dire sur ces points là euh, ligne de vue est couvert alors, on a eu, euh, on a eu un, des articles, un article notamment qui parlait de découvert des lignes de vue, qui spoilait une, modi une autre modification qu'on qu n'a pas encore vue. Donc, euh, tout à l'heure, là on se demandait, est-ce que dans le livret de règles qui va sortir en, le 16 janvier, il va y avoir des choses qu'on n'a pas encore vues, il euh, y aura, on le sait, une toute petite modification de l'allocation des blessures. Aujourd'hui, tu peux tuer des figurines uniquement si tu les vois. Ouais. Ok et euh, maintenant, on va pouvoir tuer euh, uniquement les figurines qu'on voit. Par contre, la personne en défense, si par exemple tu as deux figurines qui sont visibles et trois qui seront cachées, tu vas pouvoir tuer une figurine qui est cachée, plutôt qu'une des deux figurines qui sont visibles. D'accord. C'est représenté par le fait que si par exemple tu as un mec avec une, avec une arme lourde qui, qui est visible, ah. il va se faire tuer et une figurine qui est derrière qui est cachée va prendre sa place et prendre l'arme et voilà. C'était pas déjà voilà. le cas Aujourd'hui, c'est le cas uniquement pour le chef d'unité. Ouais. Et ils l'ont étendu à toute l'unité. Ouais. D'accord, ok. Et dans tous les cas, tu peux pas tuer plus de figurines que le nombre de figurines qui sont visibles. Par exemple, si as une unité de 5, en as 2 qui sont visibles. En as une, en as, tu te prends 3 blessures, donc c'est censé en tuer 3. Sauf que t'as que 2 figurines visibles, donc tu vas en tuer que 2. Mmh. Voilà. Mmh. D'accord. En, encore une fois, attendons d'avoir le livret de règles parce qu'on sait qu'on n'a pas tout et on sait pas dans quelle mesure on n'a pas tout. Donc euh, c'est un peu difficile de juger cette règle-là pour le moment. Mmh. Ce qui mmh. est sûr, c'est que... Dès qu'on parle de ligne de vue et de couvert, on est quelque chose, sur quelque chose qui n'est pas réaliste mm -hmm. et qui va vers, euh, vers du plaisir de jeu, entre pas ouais. sensé. Donc, ouais, c'est trop... difficile de juger de la pertinence du truc pour le moment. C'est voilà. trop compliqué pour faire consensus, c'est clair. Euh, on parle du, euh, de, du deuxième point qui est un point que, qui fait partie, qui faisait partie de tes attentes, je crois. C'est ouais, ouais. euh, la possibilité euh, de passer. Euh, ouais. donc toi, pour toi c'est quelque chose de relativement positif moi j'en ai parlé avec euh, des gamers qui ont un certain niveau et euh, ils ne partagent pas ton avis alors déjà euh, rappelle nous quelle est euh, cette nouvelle capacité en fait il y a euh, pourquoi je t'ai dit euh, qu'il qu y avait un problème euh, à Star Wars Région et que j'attendais cette règle là c'est parce qu'à Star Wars Legion, si tu ne joues pas au minimum tant d'unités différentes t'es quasiment sûr de perdre. Ce qu'on dit à un nouveau joueur, c'est jouer entre 9 et 10 activations. Si tu veux aller plus, tu peux y aller plus haut, mais joue jamais en dessous de 9. Mm -hmm. Ok. Et ça, moi, personnellement, ça me posait un problème, parce que je vois pas pourquoi quelqu'un qui voudrait jouer 7 ou 8 activations, il pourrait pas, tu vois. Mm -hmm. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, quand c'est à toi de jouer, tu vas compter le nombre d'activations qui te restent à jouer, et tu vas compter le nombre d'activations qui restent à ton adversaire de... à jouer. Mm -hmm. Par exemple, moi, il me reste 8 unités à jouer, et toi, il t'en reste 12, par exemple et eh ben, je vais pouvoir dire une fois par partie, une fois par tour pardon, par tour, ouais. ok je passe mon tour ça à toi de jouer donc tu vas pas retourner le pion, tu vas juste dire ok pendant ce tour-ci, ce tour je, cette activation là je vais rien faire, D'accord. et c'est quelque chose qui est très dynamique parce que dans la partie euh, tu vas pouvoir passer une fois et il euh, y a des effets de jeu qui te permettent de retourner les pions, euh, des pions euh, d'unité euh, par exemple le fire support tu vas retirer ton pion plus celui de l'unité qui fire support uhum. donc tu peux te retrouver un tour à toi passer, et ensuite ton adversaire utiliser beaucoup beaucoup d'activations et passer lui à son tour donc ça va rendre un truc vachement dynamique dans la partie qui pourra être dynamique en tout cas avec des petites clés de jeu qui vont arriver assez sympa là dessus et ça permet, euh, ça permet de rajouter artificiellement des activations tu vas pouvoir jouer 7 ou 8 activations maintenant voilà. Effectivement, on, quand on avait lu cet article, on, avait, on, on en avait discuté tous les deux, on avait dit que c'était potentiellement euh, le, un, un grand retour du Fire Support, puisque la, la problématique du Fire Support, c'est que ça consommait des activations qui étaient oui. dangereux euh, pour Star Wars Legion. Est-ce que le fait de pouvoir passer, euh, ça induit un, un, un retour en grâce euh, des, euh, des clones et donc de leur Fire et Support oui. ouais. Oui, pour toi. Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, mmh. bien, sûr. Par, bien sûr, par contre, ça, ça, ça met en avant les armées élitistes hein, avec peu d'activation. Voilà, tout à et, fait. Et ça, ça baisse un peu le le, le gameplay des, des des des factions avec beaucoup d'activation voilà, du coup il y a un déséquilibre pour la CSI qui va s'instaurer puisqu'ils étaient plutôt dans le spam d'activation et euh, oui, ils avaient euh, par exemple quand ils jouaient contre euh, les rebelles euh, ou l'Empire euh, souvent affaire à, à des euh, compos euh, plus réduites mais des compos de héros et donc des compos de héros qui ont potentiellement une force de frappe à un instant T qui est beaucoup plus euh, prégnante et forte dans le jeu est-ce que ce déséquilibre là euh, lié au pass puisque si en plus avoir une compo moindre mais plus forte, puisque j'ai des héros dedans, hmm. ajouter la capacité de passer, est-ce que ça peut pas définitivement tuer des compos euh, CSI qui, elles, sont euh, en grand nombre d'activations mais qui sont relativement fragiles Alors là, on va sortir de la notion d'explication de règles et aller sur l'avis. Hein. C'est des choses qui sont différentes et là, c'est mon avis à moi. Euh... Tu vas avoir le cas où tu vas avoir des différences d'activation qui sont pas très grandes. Par exemple, mmh. aujourd'hui, une 10 d'activation contre une 13, mmh. bah, tu sais que tu vas te manger 2 à 3 activations en plus, suivant mmh. si tu joues en premier ou pas. Mmh. Et euh, le pass, euh, en réalité, ça va un peu diminuer. Ok, Donc tu vas passer de 2 à 3 activations mmh. de différence à 1 à 2. À à mmh. Et là, en effet, tu vas péter un peu une mécanique qui était de jouer, euh, faire le, le fameux last first, c'est-à-dire tu joues en dernier, et après tu joues en premier, et... mmh. bref, voilà. Ça, ça va affaiblir un peu ça, et je pense qu'il faut voir la chose d'une façon différente, c'est est-ce que la, la possibilité de jouer 13 activations avant était quelque chose de normal Et là, je te dis, on part dans le, le, la notion d'avis. Mm -hmm. Pour moi, il n'était pas normal qu'on arrive à monter à 13 acti euh, et qu'il y avait un problème de points d'unité. Et les B1, tu ne peux pas trop les augmenter parce que tu vas casser le reste de l'armée. Ouais. Et pour moi, la 13 acti, c'est ne serait-ce que euh, la matérialisation de, de, du fait que les B1... Euh, ils sont pas assez chers, mais ils peuvent pas être plus chers non plus, et du coup en abuses. Mmh. Donc moi je trouve ça normal. Je, je suis un peu en train de te dire que la 13 active, elle est pas normale, okay mmh. le, le gameplay 13 actif est pas normal, voilà. Après, c'est à tester, hein, tout ça. On a des avis pour l'instant, mais peut-être oui. que nos avis vont complètement changer une fois qu'on aura une dizaine, une quinzaine de parties dans le dos. Donc encore euh, une fois, vous arrêtez pas, sur pas le qu'on vous dit. Ouais, et en plus, on n'a pas le contexte global. Euh, Mon avis là-dessus, c'est que c'est quelque chose d'assez positif, au contraire. Je pense que c'est assez positif et ça va permettre à des armées élitistes, très élitistes, de revenir sur le, début de le, sur le devant de la scène. On va, on va pas se battre sur ce sujet hein. je pense que sur le Discord ça a déjà été le cas mais si vous avez un avis n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça fera vivre la vidéo euh, troisième point c'est euh, le, le moral et, et la capacité de, de, de suppression alors là moi je suis particulièrement chafouin parce que pour moi euh, faire paniquer des troupes euh, avec la suppression, c'était carrément un style de jeu. Je, je me, je me remémore, euh, euh, bah, par exemple euh, confrontation euh, dans lequel je jouais euh, pas mal comme ça. Je pense à un jeu euh, du moment, à savoir Conquest, où euh, justement quand on a euh, pris énormément cher sur la gueule, il bah, y a beaucoup de troupes qui font le saut après euh, les dégâts, puisqu'il y a de la suppression également. Enfin, il y a de la panique. Et là, et eh ben il y a une refonte totale de la notion de morale et de panique. Ouais. Alors, euh, pour, pour vous dire un peu comment ça va se passer à partir de maintenant... Et là, en, aussi bien pour cette règle-là pour que pour la règle des couverts et des lignes de vue, hein, on a eu qu'une partie très parcellaire et on n'a pas le contexte. On ne sait pas quel paragraphe va être détruit par AMG ou pas. Donc, c'est difficile d'aller très très loin dans l'analyse. Donc, Je vais juste vous dire comment, pour le moment, on sait que ça va fonctionner. Vous allez avoir une unité euh, qui a une valeur de morale. Donc, quand vous avez le double de votre morale, au moins le double de votre morale de pion de suppression... Vous paniquez. Aujourd'hui, paniquer, c'est vous lâcher vos objectifs et vous faites une action de mouvement vers le bord de table le plus simple. Le plus proche, pardon. AMG trouvait que ce n'était pas, euh, pas assez simple, que c'était trop compliqué et que ça menait à des ambiguïtés sur le jeu. Mmh. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais ok, c'est l'éditeur qui fait un choix. Et euh, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous paniquez, vous allez lâcher vos objectifs et vous n'allez euh, pas jouer. Vous allez perdre toute votre activation. Okay. Ouais, ouais. pour rappel, vous paniquez après votre jet de ralliement, vous activez votre unité vous lancez vos dés blancs de défense en fonction du nombre de pions de suppression que vous avez mmh. Si vous, si vous reste le double de suppression que votre morale, vous allez paniquer donc vous allez lâcher votre objectif et vous allez rien faire de plus mmh. ils ont rajouté une deuxième règle euh, à celle-là et qui elle est assez euh, entre guillemets révolutionnaire c'est de dire, le jet de panique vous le faites à votre phase de ralliement mais vous allez aussi le faire pendant toute la partie et ça sera plus un jet de ralliement parce que j'ai de ralliement, c'est après votre activation, mais ça sera un test de panique permanent. Ce qui veut dire que quand votre figurine est sur la table, et que vous avez un objectif sur vous par exemple, et que euh, par des effets de jeu vous allez gagner de la suppression, euh, et bien vous allez paniquer. Et à partir de ce moment là, dès lors que vous êtes paniqué, vous n'êtes plus éligible à donner des points de scénario. Et ça par contre c'est un truc qui est assez intéressant parce que ça rajoute une mécanique qui est nouvelle, et euh, du coup, des, des options de jeu qui vont fa favoriser les listes à suppression qui étaient très en dessous aujourd'hui. Hein. Je suis d'accord. Après, moi, je trouve que les listes de suppression n'étaient pas forcément trop. Pour... Enfin. C'était... Euh, alors peut-être que pour le, le, le, le core game, hein, ça, ça s'appréhendait, mais, euh, mais pour le, le, le casual, c'était une façon fraîche de, de, de jouer. Alors c'est vrai que d'habitude, oui, on, oui. on se faisait suppresser qu'une seule fois, puis la partie d'après, on faisait gaffe, mais euh, c'était une, une bonne leçon à donner. Euh, voilà. D'accord. Juste un dernier point là-dessus. Mmh. Si vous êtes paniqué euh, suite à vos jets de ralliement, à la fin de votre, act votre activation, donc une fois que vous avez raté, vous êtes paniqué vous avez lâché vos objectifs, et que vous n'avez rien fait, vous allez automatiquement retirer votre valeur de morale de pion de suppression. Mmh. Donc la panique va se gérer, euh, elle est plus emmerdante. Voilà. Mais, elle plus euh, mmh. mais elle se nettoie plus facilement. Mais elle se nettoie plus facilement. Ouais, ouais, d'accord. Okay. Donc il faut voir sur la table maintenant, et puis sur, oh, je le redis encore une, une dixième fois, mais attendons d'avoir le livre de règles dans son intégralité pour mmh. voir quel paragraphe il supprime dans le jeu, parce que... Il y a plein de mécaniques autour des, des commandants qui se battent sur la table et qui, et qui vous permet de recevoir leur, leur valeur de commandement, mmh. leur valeur de morale. Mmh. Et ça, on ne sait pas encore que, comment ça va fonctionner avec les commandants. D'accord. Hmm. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Euh... Trois, un, deux, trois, quatrième point, et donc le dernier qui touche aux règles, c'est ouais. euh, la notion euh, de déplacement. Euh, ouais. Je suis meilleur en tout point, je te surpasse. <rire> ah. <rire> je te déteste. <rire> oui, tu veux parler du high ground. High ground. <rire> bon, vas-y. Alors moi, euh, je dois avouer euh... que cette partie-là, j'ai pas. Ouais, bah car... ouais. Je crois que j'ai pas lu l'article en fait, celui-là. C'est pas impossible ouais. que l'ai pas lu. Il y a eu ça. un effet d'épuisement, je pense, à la fin de plus. Disons qu'au début, au début on, on attendait les articles, et puis à la fin, bah, moi, je vais boire du vin chaud, si tu veux, j'ai mieux à faire. Quoi. Euh, <rire> je, je comprends. Là, je ouais. comprends. Okay. Ch chacun sa stratégie de communication. Il <rire> ouais, bon. euh, y a plusieurs modifications dans ce point-là sur les déplacements. Moi, c'était quelque chose que j'attendais pas du tout. Euh, au même titre que la suppression, je ne l'attendais pas du tout. Je ne l'avais pas vu venir. Il mm -hmm. euh, y a... Un élément de jeu qui était en effet euh, assez pénible. Quand vous déplacez une figurine, vous la déplacez sur une euh, réglette. Ouais. Et donc, euh, vous faites passer votre figurine sur la réglette. Sauf que votre ah, socle, ah, il est oui. plus large que la réglette. Ah oui, je l'ai lu, j'ai pas compris, mais maintenant je comprends, ouais. Et ouais, et donc, avant, euh, s'il y avait un bâtiment, et. Euh, Oups là! Si je prends, par exemple, un bâtiment comme ça, tu vois, un, un petit truc imprimé. Genre un, un truc je fais, que tu aurais imprimé toi-même, quoi. Hein voilà. Bravo. <rire> voilà. Et euh, si votre figurine, elle est là et que vous voulez aller derrière... Euh, hop là. On va le faire comme ça, plutôt. Si votre figurine, elle est là. Ouais. Hop là, ici. Ouais. Et vous souhaitez aller de ce côté-là. Ouais. vous avez un, un truc qui dépasse là. Ouais. Ok. Et donc avec votre euh, réglette, je vais le faire comme ça, vous venez le mettre... Oh, ça m'a l'air très brouillon ce que je fais Non, ça va, ça va, <rire> bon, bref, on va comprendre. Voilà. Vous, vous allez vous déplacer comme ça, mmh, ok mmh. Et en fait, ce mouvement, il n'est pas éligible, parce que votre réglette, euh, votre socle, il ne va pas pouvoir passer sur le coin. Mmh. Oh, ce qui était très très pénible à faire, hein. euh, et qui était pratiqué en réalité que dans le milieu ultra compétitif, et qui était un peu source de pinaillage hein, entre nous. Okay Mais c'était appliqué en, en milieu ultra compétitif, mmh, mmh. Un peu moins, un peu moins, parce qu'on voit très très vite les limites de ce système-là. Là, là Donc du la, principe est il parle maintenant uniquement une téléportation en fait. Bah, surtout que ton personnage, il peut rentrer le bide et serrer les fesses et passer. Oui, ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Ce qui rend le, là, en, en l'occurrence, le jeu un peu plus simple. Alors, attention, ça, attention hein. rentrer le bide et serrer les fesses, ça n'est pas <rire> valable pour cette figurine-là. Parce que celle-ci, ah ouais elle, elle ne peut ni ouais. rentrer le bide, ni serrer les fesses. Mais on en reparlera quand on le présente hein. Parce qu'il y en a trop dedans. Mais il a bien dû pour sortir du sarlac. Hein. L'autre voilà. bon, euh, euh, chose qui change, je reprends mon petit décor, euh, c'est les règles d'escalade. Okay pour aller de là à là-haut, mm -hmm. si l'élément de décor était plus haut que la silhouette, la hauteur de la figurine, mm -hmm. il fallait faire un jet d'escalade. Mm -hmm. Okay, un jeu d'escalade, c'est, il fallait commencer son activation ou son action collée au mur, mmh. on prenait une action pour monter. Mmh. Et suivant, euh, suivant les cas, on lançait des dés blancs et ça pouvait te faire des blessures, c'était assez pénible. Ok. Maintenant, la règle, c'est, tu prends ta figurine, ok. Ici, un petit clone, mmh. un des rares clones sympathiques. Et euh, pour euh, passer un décor qui va jusqu'à la hauteur 1, donc là, on est sur les règles de portée qui font à peu près cette hauteur-là. Ouais, ouais. Ok. Vous allez uniquement prendre une réglette. À vitesse 1 ouais. et je vais vous le faire par dessus hop là et vous allez mettre votre réglette comme ça et ça va vous permet de monter sur les bâtiments comme vous voulez d'accord ah, jusqu'à oui, hauteur 1 ah oui d'accord okay. ok ok donc à la place de devoir être collé commencer votre... on n'est on est plus obligé d'être collé on n'est plus obligé d'être collé Exactement. au bâtiment du coup ok donc en fait je mets, hauteur 1. je mets la réglette je mets la réglette de, est la de, de, de, de, de, de tir et je mets la réglette de déplacement comme ça et je, ouais. je définis comme ça. Et après, il, faut que, ouais. il faut que ta hauteur soit pas plus haute que la réglette que tu as en main. Bien sûr, ok. Ouais. Je vais monter sur mon micro, je mets mon truc là, je fais ça, ouais. hop, c'est bon, ça passe, je peux monter ça. sur le micro. Ok. Exactement. Et, et donc, tu, on, on le voit tout de suite, ça va rendre euh, les bâtiments en hauteur beaucoup plus exploitables. Hmm. aujourd'hui si tu n'avais pas un escalier, une pile de caisse ou des trucs comme ça, euh, tu ne montais pas sur les bâtiments. en fait et bon, Ça favorisait beaucoup les unités euh, type Jedi avec Jump. Ou euh, les Boba Fett qui ont un jetpack tu vois. Alors tu la ou... question c'est est-ce que du coup ça dénature plus, ça dénature pas les, la capacité de saut de la force et, euh, oh, oh, les, surtout, et les capacités, surtout les capacités jetpack Bien parce sûr Parce que sous, man, là pour le coup bah, tout le monde a un jetpack au cul quoi Alors euh, la différence c'est qu'un jetpack ça te fait mou, deux. te déplacer à, à oui. vitesse 3 ou 2 si ouais. t'es Boba Fett ouais. et euh, à cause de l'encombrement... <rire> euh... <rire> Alors que euh, alors que pour les autres unités ça sera vitesse 1, mais en fait il y a plein de biais de jeu qui peuvent apparaître. T'imagines un Dark Vador qui est derrière un élément de décor, Dark Vador il peut faire une attaque après un mouvement, il ouais. va faire son mouvement 1, parce que de toute façon il a un mouvement 1, il s'en fout, il va monter au-dessus, il va lancer son sable dans ta gueule, là, et après il va redescendre en arrière pour se cacher. Ouais. Donc ça c'est pas cool. Ouais. Donc on attend on attend euh, plein de modifications, notamment sur les qui qui permettent l'escalade, mmh. parce que je t'ai parlé de l'escalade mais t'avais un autre euh, mot-clé qui était grimpette, grimpeur, ouais. moi j'aime bien te dire grimpette, ça te permettait de monter à une hauteur 2. Mmh. Ouais. Okay et eh bien celle-là elle a été détruite Elle n'existe plus cette règle-là Ce qui veut dire que tous les mots-clés qui fonctionnent euh, là-dessus euh, Escaladeur expérimenté euh, Escalade euh, fin, Et je pense jump de manière générale C'est des mots-clés qui vont être changés euh, Dans le prochain RG pour adapter cette nouvelle règle-là Ouais c'est des trucs qu'avaient les Wookie Ou sinon des trucs comme ça quoi tous des C'est ouais. ouais, ouais. bien, bien de dénaturer Ces, ces, ces figurines Ok euh... Est-ce qu'on aborde euh, la modification de points en même temps ou est-ce que tu veux euh, faire un petit, euh, un petit switch de, de, de, de tout ça Ou tu donnes tes impressions tout à la fin ou, euh, ou, euh... Ouais, on peut. Ouais, en fait, ça va avec. Et euh, on a eu les modifications de points en premier. Ouais. Et on s'est ouais. dit, mais putain, pourquoi ils modifient ça ouais. On comprenait pas. Ouais. Et on s'est dit, mais. Et il y, y en a un sur le Discord qui a dit, mais putain, s'ils modifient ça, c'est-à-dire que les règles d'escalade vont changer. Ouais. Et on se disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'il change comme euh, règle d'escalade enfin, Et il avait raison. tu vois Donc, il y a, euh, euh, il y a, il y a quand même plus de, de, de, de coûts qui euh, augmentent que de ouais. coûts qui baissent. Euh, je trouve Alors, que a... pour les coûts qui baissent, il y a des coûts qui baissent méchamment. Et euh, mmh. pour les coûts qui augmentent, il y a quand même deux trois trucs <rire> qui augmentent <rire> mais <rire> putain méchamment euh, jusqu'à oui. 15 points de plus. <rire> Ben là, ben en, ouais. en gros, la figue, elle va aller dans un placard et elle va prendre méchamment la poussière. Alors, euh, tu, tu, je ne sais pas si tu présentes là le tableau, mais... Euh, si, si. Mmh, mmh, mmh. OK, dans le tableau, vous voyez qu'il y a euh, les cases en vert, c'est celle où il y a des points en moins. Ben et ouais. c'est quasiment que des clones, parce que les clones, euh, ils sont pris une vilaine droite. Bah, je me rappelle, il y a un an, on avait ben fait euh, une petite vidéo. Ouais, où mais ça ne que... peut pas durer, cette <rire> façon de faire aussi. Voilà. Donc, ils ont, ils ont, euh, ils ont remis les clones... Euh, un peu moins cher que ce qu'ils sont aujourd'hui, mmh. ce qui est pas mal. Mmh. Euh, on a une grosse crainte sur le clone médic qui passe de 20 points à 15 points. Et là, on, on pense que c'est vraiment pas cher et qu'il veut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins chez les clones. Mmh. Euh, bon, on a une petite inquiétude là sur le fait qu'ils ont peut-être fait un peu trop fort sur le clone engineer. Euh, tu verras tout en haut, là, on a plus de points sur le mortier euh, impérial. Ouais. Et on se dit, mais putain, pourquoi il augmente de 2 points Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre-là C'est parce que c'est une unité qui a le mot-clé suppression. Et en fait, euh, quand tu regardes maintenant euh, cette augmentation de points avec les nouvelles règles de suppression, bah, une unité qui est capable de filer autant de suppression et qui coûte pas très cher, parce que 38 points, c'est pas très cher. Très mortel. Hein. Bah ouais, bah, ça mérite peut-être 2 points de plus. Mm -hmm. Après, euh, globalement, ils ont nerfé euh, ce qui devait être nerfé... Euh, le, le DSD1 il tapait vraiment trop fort, le, le, le canon à ion du DSD1 était beaucoup trop fort, à 10 points c'était gratos, donc il a augmenté. Mm -hmm. euh, les Mania Guard c'était vraiment pas assez cher, donc ils ont ils sont pris 6 points dans la gueule, on verra un mm -hmm. peu plus après d'ailleurs, mm -hmm. donc euh, voilà. Et euh, tout ce qui est Pike, Pike, euh, soleil noir de manière générale, soleil noir et pike ils sont pris un peu dans la gueule parce que c'est vrai que c'était pas assez cher. Ils s'attendaient peut-être voilà. pas à ce qu'on apprenne à les jouer aussi vite et aussi bien, non C'est quoi l'histoire Ouais peut-être. Je pense que je pense qu'ils ont, ils ont, euh, ont voulu. Alors soit c'était une stratégie commerciale, ce que je je sais pas. Ouais. Euh, soit soit c'était un peu mal dosé, ce que je pense aussi. Ouais. Euh et euh, une liste full pike elle a pris entre 45 et 55 points en plus hein. mmh. c'est Breath... énorme hein. c'est une activation au moins le, ouais. la vigilance et le burst of speed plus 7 c ouf, c alors c est, c est... Euh, la vigilance c'était euh, c'était vraiment euh, la clé de voûte des listes pike ouais. parce que ça te permettait de garder beaucoup beaucoup d'esquive bah ouais. euh, et euh, bah, ça, ça a été nerfé uh, burst of speed ça s'est pris 7 points aussi, uh, c'est passé de 3 à 10 et ça a vraiment vraiment augmenté et on garde dans un coin de la tête que Vigilance et Burst of Speed, c'était les deux améliorations que tu mettais sur Vador. Mmh. Et Vador prend 14 points dans ce coin. Mmh. Ce qui est tout à fait normal au vu de ce que je t'ai dit avant des modifications de règles. Parce que Vador maintenant peut monter sur les bâtiments. Donc, et en fait, si tu regardes, Vador il immunise au, au à la panique toutes les unités à portée 3 de lui. Il hein. ne mmh. faut, faut pas l'oublier ça. Mmh. Vador en fait, il a pris un buff monstrueux là, sur ces quatre Les quatre points de règles boostent Vador. Hein. Mmh. Donc c'est normal qu'ils reprennent, reprennent beaucoup de points. Grappling Hook, c'est ce que je te disais. Euh, pourquoi, ils ont, pourquoi ils ont doublé euh, Pourquoi c'est passé bah, de, de 1 à 2 bah, C'est parce que les règles d'escalade euh, vont changer, donc on, on estime que le grappin va être mieux que maintenant. Euh, ouais, enfin, il était donné aujourd'hui et que personne ne le mettait. Et les 4 mots-clés, enfin les quatre cartes que tu vois après, c'est des cartes euh, qui, étaient, qui étaient les plus jouées, et notamment avec les maniagardes, mais aussi avec beaucoup d'autres éléments. Et donc ils ont tous pris des points, donc euh, si tu sommes euh, le point de toutes les augmentations, c'est le, le, le debuff, le nerf que se prennent les maniagardes. Voilà. D'accord. Okay. entre autres hein, entre autres. Mais, euh, voilà. on rappelle que qu'il euh, y a une synthèse le 16 janvier qui sort avec euh, des compléments est-ce que tu as euh, des informations à donner sur le nombre de livrets qui seront disponibles et, et euh, le format euh, de ceux-ci euh, en effet il y a une refonte en profondeur du document le dev du jeu a dit euh, je crois que c'était en février ou mars qu'il voulait faire une partie règle. Ouais. C'est-à-dire les règles de mouvement, les règles de tir, les règles de déplacement, enfin toutes tout les règles, et faire un glossaire des mots-clés après. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, Escalade, c'est un mot-clé au même titre que Précis des Stormtroopers. Mmh. Et il ne trouvait pas ça normal, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Mmh. Mmh. Et donc il va faire une partie du livre de règles qui est une partie règles. il va faire une partie glossaire avec tous les mots-clés qui sont expliqués. D'accord, mmh. ok. Voilà. Et il y aura aussi vraisemblablement une petite partie qui est dédiée aux joueurs débutants pour comment démarrer une partie rapidement. Là. Le learning, euh, je ne sais plus comment, référence reference guide, je ne sais plus mmh, comment il s'appelle. Mmh, c'est mmh. celui que tu avais dans ta boîte de base. Mmh, et visiblement, on aura aussi une petite partie pour les joueurs compétitifs, sur les règles de, de, de, du jeu compétitif. Voilà. J'ai deux dernières questions à te poser pour cette vidéo. La première, c'est euh, comment tu as senti la réaction de la communauté par rapport à ça La réaction de la communauté française et euh, la réaction de la communauté anglophone par rapport à ça, est-ce que déjà il y a une différence euh, d'appréciation de, de, et euh, voilà, comment, comment tu sens que les gens ont pris la chose mmh. Alors, euh, je pense que euh, tu as, as beaucoup de réticence de la part du milieu compétitif euh, historique, on va dire. Hein. Euh, mais euh, c'est normal parce que le, les compétiteurs sont des gens plutôt, euh, je ne vais pas dire euh, réactionnaires, mais plutôt conservateurs, si tu veux, ils aiment bien quand les choses ne bougent pas trop. Et, euh, et euh, là, il y a un petit challenge qui vient se mettre, c'est euh, comment comprendre les règles, les nouvelles, les machins, à se remettre, euh, rebosser, quoi. Mm. Euh, y a, ok, il y a eu cette partie-là, les nouveaux joueurs, je pense qu'ils vont trouver ça très bien, parce que c'est des simplifications de règles. Okay Globalement, le jeu est plus simple. Et moi, c'est quelque chose que, que, que j'aime et que j'aime pas en même temps, parce que j'aime bien quand c'est un peu compliqué et que tu dois te prendre la tête pour, pour bosser, tu vois. Mm. J'aime bien cette notion-là. Mm. Euh, donc en fait tu vas avoir un peu de tout, et tu le retrouves aussi bien dans la communauté française que dans la communauté internationale. Euh, les réactions étaient beaucoup plus nombreuses sur euh, le Discord US, mais parce qu'il y a tellement de monde, et puis, euh, puis c'était une no-go-zone, je vais dire. <rire> les jours où il y avait les articles qui tombaient, c'était n'importe quoi sur le Discord US, c'était la folie, c'était la folie. Il y avait un message à la euh, seconde, ouais. Ah ouais, euh, mais euh, ils ont dû activer le mode lent enfin bref, c'était <rire> <'était> le chaos. <rire> Euh, après euh, honnêtement euh, on sait que AMG ils veulent rendre leur jeu expert plus abordable mm -hmm. et ils l'ont fait avec X-Wing euh, avec euh, pas forcément beaucoup de finesse ouais. euh, ni de et réussite on... et voilà bon ça c'est malheureux je pense qu'il n'y aura pas du tout cet effet là sur Stars Legion euh, je pense pas je pense pas qu'il y aura de désaveu de, des, des règles euh, parce que ce qu'ils ont fait dans somme toute pas con parfois, euh, parfois euh, plutôt plutôt euh, Incohérent avec la réalité, euh, je pense notamment aux ligne de vue avec les silhouettes. Le fait que ton char d'assaut il va pouvoir tirer par les pieds, c'est un peu bizarre. Mmh. Euh, la fin des Terrenscopes, euh, c'est un truc qui était vachement apprécié par un certain nombre de personnes dans la communauté compétitive qui disparaît. Ben, on se sent un peu floué, quoi. on aimait bien euh, pouvoir faire ça. Et après, je, on en avait parlé autrefois, mais moi je trouve qu'il y a un petit peu de poésie à pouvoir faire des trucs comme ça. Mmh. Bon. Voilà. Deuxième ah, question, donc, euh... deuxième et dernière question. Euh... Mmh. Qu'est-ce qu'il en pense, Toto Lastico euh, à la fois de ce qui a été apporté mais surtout de comment ça a été apporté c'est à dire que qu'est ce que tu penses de, ah ben... de la façon dont ça communique de la façon dont ça réfléchit de la façon dont ça appréhende le jeu je parle bien entendu euh, de AMG déjà ouais. dans un premier temps euh, qu'est ce que tu penses de ce qui a été apporté je sais que tu restes très prudent ouais je te dis en fait on a des règles, mais on n'a pas le contexte. Mm. Et euh, Dieu sait que Légion a besoin euh, des X paragraphes dans un mot-clé pour, pour comprendre l'intégralité du mot-clé. Mm. C'est interdépendant énormément entre paragraphes dans un mot-clé et entre mots-clés. Et ça fait partie de la complexité du jeu. Moi, j'attendais plus à MG sur euh, décorréler un peu les, les mots-clés les uns des autres, parce que tu as des, des cas qui sont très très durs à expliquer mm. aux nouveaux joueurs. Mm. Euh, si tu fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça c'est... C'est chiant en fait, c'est vraiment chiant. Moi j'attendais AMG là-dessus mais on l'aura peut-être avec le nouveau livret de règles, ça je sais pas. D'accord. Euh, je, je pense qu'il y a des choses qui sont bien, il y en a qui sont maladroites euh, et d'autres qui vont vers un peu trop de facilité. voilà. Et tant qu'on n'a pas le contexte général c'est compliqué d'aller plus loin dans l'analyse. L'autre question que tu m'as posée, c'est au niveau de la communication, bah, elle est catastrophique. Et ça, euh, ça on le sait depuis qu'ils ont récupéré le jeu. On va pas dire le contraire. Mmh. Ils ne savent pas communiquer à MG. Mmh. Ils ne savent pas du tout communiquer. Euh, ils te balancent des règles, des bouts de règles. Tu se réinterprètes et tu te fais embrouiller par les gens qui écrivent les règles sur le Discord euh, ou sur le Facebook parce qu'ils te disent que tu as un con et que tu comprends pas. Voilà. Mmh. Sauf que, mec, tu dis pas <rire> pas que ça m'est arrivé à moi. Mais euh, j'ai vu des, des remarques assez violentes de la part de, des, des gens qui de, qui sont affiliés à MG en tout cas euh, qui disent que, que, que, que ils sont pas contents parce que la communauté réagit mal mais c'est normal qu'on réagisse mal parce qu'ils ils ont une façon de communiquer merdique ouais ouais ouais tu, tu peux pas donner un petit bout de règle ouais. à des joueurs et de, pas t'attendre à ce que ça s'enflamme ouais. mmh, mm. bah ouais. et, et ils disent arrêtez de surinterpréter mais mec tu nous donnes que des petits bouts alors forcément on essaie de l'inscrire dans un contexte et, mmh, mmh. et euh, l'humain est comme ça si t'as pas toute la ligne bah, tu vas essayer de combler les trous quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais, voilà. ouais. donc euh, la communication est horrible voilà. c'est quoi ils veulent faire ils, veulent, ils, veulent, ils voulaient créer du buzz avec ça et ils se sont plantés je sais pas j'en sais rien D'accord. <rire> bon, bon, je, ouais. je sais pas interpréter ça j'en sais rien peut-être hein, mais' est-ce Est que c'est raté j'en sais rien j'ai pas la... j'ai pas les cheveux de la bonne couleur mais ok bon j'aime bien le violet moi les rouges mais euh... Mais euh, est-ce qu'il voulait faire du buzz, bah, et, et du buzz, il y en a eu, hein, parce qu'il y a eu énormément de messages autour de ça. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est du buzz positif Enfin, franchement, moi, je me suis senti d'une, enfin, frustré, mais comme tu peux pas imaginer. Mais si, si, de je, je t'avais, je t'avais, je t'avais en communication quasi permanente. Ah, ouais, donc ouais, ouais, euh, ouais. Je savais. Que des... et, et... <rire> mais euh, bon, c'est parce qu'il y a une part de passion aussi dans le jeu, tu mais sais. Bien sûr, euh... ouais, bien bon, sûr. Voilà. Dans le jeu-là, en tout cas pour ma part, mais. Et euh, ouais, ouais, c'était assez dur. C'était assez dur. Mais je suis pas le seul. Hein. D'accord. On, on redoutait chaque article qui est tombé, parce que. Euh, les articles du lundi, c'était de la merde, c'était écrit avec le cul. Et les articles du mercredi, euh, ils étaient pas trop mal, mais pas complètement clairs non plus. Voilà. <rire> clair. voilà. Ok, ben écoute, merci euh, Thomas pour cette euh, vidéo qui nous a permis, enfin euh, en tout cas moi d'y voir un peu plus clair. Euh, il est urgent de ne pas se presser on va attendre ah oui. euh, ce 16 janvier et après, parce que je pense que quand on, quand les articles, quand, quand, quand les rulebooks vont, vont, vont tomber, il va falloir le temps de les, euh, de les digérer, de les lire de les, ah oui. de, les, de les condenser, de les synthétiser et puis euh, il n'est pas exclu euh, qu'il euh, y ait encore des retouches euh, tout au long de l'année oui. au moins c'est <rire> la preuve que euh, le jeu vit et c'est euh, une bonne nouvelle on a des belles sorties qui sont à venir avec le Moff ouais. Gideon et, euh, et ses troupes. On sait qu'il y a les Ewoks qui vont se pointer. On sait qu'il y a beaucoup Asoka, de voilà, il y a Ahsoka. Il, il y aurait, aurait soi-disant des sorties jusqu'en 2026 pour Star Wars Légion. Euh, c'est plutôt c'est plutôt une très très bonne très très bonne nouvelle. Je te remercie. Je te souhaite de bonnes fêtes. Un bon, bah aussi. un bon Noël et tous aussi. Eh ouais, un, bon, un bon réveillon j'espère que tu vas ah bah oui, il va être bon, tu pas. vas en profiter <rire> ouais, bah moi aussi <rire> ok très bien et puis eh ben, merci à tous pour vos messages qu'il y a eu dans l'Expresso au moment où on, écrit, on fait cette vidéo on est, on est le, le jour de la sortie de l'Expresso je vous, je vous retourne les, les bonnes fêtes et, et puis tous les vœux et puis, et puis voilà je vous donne rendez-vous en 2023 pour la suite de Star Wars Légion, avec des intervenants de qualité à n'en pas douter. Et puis, un troisième CF qui se profilera. On n'en dira pas plus. Allez, gros bisous à tous. Merci Toto. À très bientôt. Avec la plaisir. Com communauté. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Oh, le triptyque. <rire> Salut. Bye bye.